Oui, tout à fait. Alors, probablement que vous le voyez là, l'enregistrement est parti. Voilà. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette formation-là. Voici le plan de la présentation pour euh, euh, Agora Quiz. Donc, euh, ben, on va commencer avec Agora Quiz. Euh, euh, on va voir les grandes caractéristiques de cette application-là. Par la suite, le deuxième point, c'est pour ceux. Euh, pour ceux et celles qui seraient prêts à se lancer, il y a toujours des petits vits qui veulent prendre de l'avance et qui sont prêts à se lancer, alors on a un point tout de suite en commençant pour vous. Euh, ensuite, on va aller vers comment Agara Quiz permet aux élèves de rédiger les questions euh, sur la plateforme. Ensuite, euh, l'autre point, comment les enseignants approuvent ces questions-là, parce que c'est bien beau que les élèves rédigent des questions, mais c'est vous qui allez avoir le dernier mot dans l'approbation des questions. Et enfin, on va voir comment se fait la compilation statistique, hein, de suivre les traces, puis comment on peut rétroagir avec ses élèves en Agora Quiz. Et à la toute fin, on va terminer avec le cadre théorique en, tournant, en concernant Agora Quiz. Hein, pourquoi nous, on pense qu'Agora Quiz est quelque chose de pertinent sur le plan didactique. Donc, euh, à la fin, euh, on, on va pouvoir soit vous poser vos questions au fur et à mesure ou vous les garder pour la fin. Moi, je suis disponible à la fin. Euh, je vais pouvoir répondre à vos questions, mais dans le clavardage, Médéric est là aussi pour essayer de répondre à vos questions, si c'est le cas. Alors, Agora Quiz, euh, le principe d'Agora Quiz, c'est simple, c'est que ce sont essentiellement les élèves qui formulent des questions à choix multiples sur un contenu disciplinaire. Alors ici, on est en univers social, mais il faut, faut s'inviter un peu à, à se projeter sur d'autres contenus. Euh, donc, vraiment, sur d'autres contenus disciplinaires que l'histoire ou l'univers social. Euh, mais ici, bon, évidemment, ce qui nous concerne, Ristus, c'est l'univers social. Donc, c'est un peu la ligne directrice de cette application-là. Donc, comment tout ça s'articule? Euh, bien, ce sont exclusivement, dans un premier temps, des choix de réponse comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce sont des parties à un contre un, des parties amicales, et tout ça en mode asynchrone. Et bien évidemment, on va voir tout à l'heure comment ça s'articule comment ça, Comment ça se fait que, euh, comment c'est possible que les élèves puissent rédiger leurs propres questions? Pour l'enseignant, ben lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer les groupes, des accès. Il peut créer un mot de passe ou des groupes sans mot de passe, à vous de voir. Il aura accès à des compilations statistiques et surtout de valider des questions. C'est ça qui est intéressant avec Agoura Quiz. Euh, ce n'est pas un forum là, ouvert euh, 5.0 où tout le monde met n'importe quoi. Le loin de là, c'est vraiment bien balisé par l'enseignant. Et l'élève dans tout ça, ben, il va pouvoir se créer un compte sans connexion, sans courriel, sans publicité. Je le dis, c'est sans publicité, euh, contrairement à beaucoup d'applications euh, voilà, gratuites, là, malheureusement. Euh, il aura accès à ses propres statistiques. Il va pouvoir consulter les rétroactions sur la qualité des questions qu'il a proposées. Et ses résultats sont anonymes. Bien, bien évidemment, les autres élèves n'auront pas accès à ces statistiques sauf pour des classements. Si l'enseignant veut bien montrer le classement, partager le classement de ceux qui ont répondu au plus de questions, qui ont rédigé le plus de questions, donc ils ont possibilité de créer des classements, des podiums si on veut. Alors ici, je vais aller tout de suite avec euh, comment démarrer avec Agora Quiz. Donc d'abord, on se rend sur Ici, si vous l'avez, puis si vous avez accès à la présentation, vous cliquez sur le lien. Euh, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre compte tout de suite, vous pouvez attendre. C'est juste pour vous expliquer un peu la procédure à suivre. Puis après ça, je vais, on va faire un saut de puce, là, je vais aller euh, directement dans Gora Quiz. Euh, donc, on se connecte. Il y a deux façons. La première, euh, vous pouvez euh, vous connecter avec la touche Connexion ici. De cette façon-là, en tant qu'enseignant, vous devrez vous ouvrir un compte. Donc, si vous faites connexion enseignant, vous ouvrez un compte. Par contre, on peut s'inscrire simplement avec l'onglet inscription. Donc, vous devrez aussi créer un compte avec l'onglet inscription si vous êtes enseignant. D'accord? Par contre, euh, vous allez pouvoir vous inscrire, inscrire un compte en tant qu'élève. Les élèves vont pouvoir s'inscrire, ouvrir un compte, mais sans le courriel. Pas de courriel, simplement un nom d'utilisateur avec un mot de passe que l'élève devra retenir. Donc, euh, si vous appuyez sur l'onglet inscription, vous pouvez aussi créer un compte. Dans tous les cas, si vous êtes enseignant, si vous êtes enseignant, de toute façon, vous allez devoir vous créer un compte, que ce soit inscription ou connexion. Pour l'élève, simplement s'inscrire, ouvrir un compte sans son courriel. Vous, en tant qu'enseignant, on va avoir besoin de votre courriel pour vous inscrire. C'est un petit peu la, la, la, la petite twist ici qu'on doit euh, retenir. Donc, euh, le, le, si l'élève s'inscrit, ici avec inscription, élève, il ne faut pas oublier une chose, il faut absolument que l'élève retienne son mot de passe. Je pense que c'est la grande difficulté des applications, c'est de retrouver le nom d'utilisateur et les mots de passe. Donc, il faut absolument que l'élève retienne son mot de passe pour pouvoir y retourner ad vitam éternel. Euh, par la suite, bien, bien évidemment, une fois qu'il est entré, une, une fois qu'il qu s'est inscrit, il, vous, il aura une fenêtre où il devra rejoindre un groupe. Comme ça. Donc, il devra entrer un numéro de groupe qui sera fourni par Agora Quiz. On va le voir plus tard quand vous allez créer vos groupes il y aura des numéros qui vont être générés, mais l'élève devra rentrer avec un numéro de groupe. Si ça vous intéresse, notre numéro de groupe de ce soir, c'est 463-681. Médéric va le mettre dans le clavardage. Donc, je répète 463-681. Si jamais vous vous inscrivez comme comme élève, vous voulez entrer le numéro de groupe, vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez déjà inscrire votre numéro de groupe. Donc euh, voilà, puis une fois que vous êtes entré, donc vous allez rejoindre votre groupe. Euh, puis même si, vous avez un, -moi, même si vous avez un compte enseignant, là, ça ne dérange rien. Là. Même si vous êtes enseignant, vous pouvez rejoindre un groupe quand même. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est enseignant qu'on n'a pas le droit de jouer. Alors, on a le droit de s'amuser, vous avez le droit de rejoindre un groupe Agora Quiz. Je l'ai mis ici, vous avez le numéro. On ajoute une question et vous allez voir l'interface de questions à choix de réponse qui va apparaître. Pour l'élève, ça donne quoi pour l'élève? L'élève, en fait, lorsqu'il va rentrer, il va devoir choisir son groupe lorsqu'il entre. Donc moi ici, par exemple, j'ai mon groupe Récitus en tant qu'élève. Moi, je suis élève du groupe Récitus, ce n'est pas moi qui, qui est maître, il y a un enseignant qui l'a démarré. Je vais ajouter une question et là, j'aurai un petit menu ici. Deuxième étape, petit menu. Je vais proposer une question. Et quand je vais proposer une question, je vais choisir un des thèmes qui est associé. Vous, vous allez, on va le voir un petit peu plus tard, vous avez le choix d'activer ou de désactiver les thèmes ici. Donc, en fonction d'une activation ou désactivation, vous pouvez très bien euh, activer ou euh, désactiver les thèmes en jeu. Et voici à quoi ça ressemble. Et là, vous avez, quand vous proposez une question, ou quand vous ajoutez une question en tant qu'enseignant, ben vous avez la question ici, <coughs> excusez-moi, que vous allez rédiger en 140 caractères. Et par la suite, vous allez, euh, l'élève devra d'abord ajouter sa bonne réponse et ajouter ses mauvaises réponses en dessous. Les bonnes réponses ne seront pas toujours la première. Le système va mélanger les bonnes réponses, les mauvaises réponses, lorsqu'on va les mettre en jeu plus tard. Donc, un choix de réponse en 70 caractères et une question en 140 caractères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir tout de suite. Je vais faire une petite démonstration très rapide. Vous allez voir, ça ne sera pas très compliqué. Alors, si j'entre ici dans mon Agora Quiz, est-ce que, si vous reconnaissez probablement euh, l'interface ici avec le numéro de groupe, donc euh, si j'entre le numéro de groupe, je vais pouvoir le faire. Par contre, pour les besoins de la formation euh, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter et je vais y aller avec euh, mon nom d'utilisateur en tant qu'enseignant. Donc... Vous entrez dans Angora Quiz en tant qu'enseignant, ça va probablement toujours donner cette interface-là. Et nous, ce qu'on veut ici, là où j'étais rendu, c'est que ce que je peux faire, en fait, euh, vous voyez ici, j'ai la gestion des groupes, mais nous, ce qu'on veut, c'est que je suis déjà rendu à l'étape que je voudrais créer des groupes. En fait, je veux créer des groupes. Vous êtes en secondaire 2, euh, peut-être vous êtes au primaire, vous avez juste un groupe, vous allez créer quand même un groupe. Alors, ce que je veux faire, c'est que, ben en fait, je vais aller dans mes groupes ici. Puis vous, normalement, c'est vide ici, en principe. Vous voyez le menu ici? Créer un groupe. Alors, la seule chose que j'ai à faire, c'est de créer un groupe, tout simplement. Alors, je vais créer un groupe. Euh, je sais pas, mais souvent, on va avoir un groupe, euh, le groupe 201, le groupe 202, le groupe 203, etc., etc. Je vais mettre un mot de passe. C'est à vous de voir si vous mettez un mot de passe. Ce soir, vous avez pu remarquer que si vous êtes déjà dans Agora Quiz, vous n'avez pas eu à mettre, à ajouter un mot de passe. Je vous ai laissé libre accès, mais je pourrais très bien demander un mot de passe. Par exemple, je pourrais demander le mot de passe Horatio. Et euh, le groupe, le niveau du groupe ici, bon, on voit que c'est un système français. Donc, euh, vous faites votre possible pour trouver l'équivalent. La matière, donc nous on étant par exemple histoire, mais ça peut être mathématiques ou français ici. Donc, une fois que tout ça est créé, une fois que j'ai créé mon groupe, excusez-moi, je vais faire ça, tiens, je vais aller comme ça, je vais créer mon groupe ici. Est-ce que vous voyez toujours euh, mon interface Agora Quiz? Oui? OK, c'est bon. Excellent. Donc, vous voyez, j'ai créé mon groupe 201 et le mot de passe. Et c'est ça que je vais communiquer à mes élèves une fois que, que j'ai créé mes groupes, tout simplement. Vous voyez, moi, j'ai une panoplie de groupes. Une fois que les groupes sont créés, bien évidemment. Euh, Excusez-moi, je vais aller ici. Je vais aller voir mes groupes. Vous voyez, j'ai quand même un ensemble de groupes qui sont ici, que moi, j'ai créés. Et j'ai même fait un groupe webinaire du 9 février. Ceux et celles qui ont reçu mon courriel, je vous ai demandé de créer des questions d'avance avec des choix de réponse. Donc, voyez-vous ici, j'ai mon groupe de créer avec le nom, le numéro, tout niveau. Et voyez-vous ici, dans mes autres groupes, j'ai créé des mots de passe. Et ici, on voit très clairement que je n'ai pas créé de mot de passe, donc un espace libre. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont le numéro du groupe peuvent accéder à ce groupe-là. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, parfait. Oui, allô, moi j'avais demand... une question. Euh, oui, allez-y. je qui être dans le fond, si je suis titulaire au primaire, euh, là tu sais, tu disais un groupe avec une matière. Est-ce que tu recommanderais, si j'ai un groupe en deuxième année du primaire ou en cinquième année du primaire, peu importe, de faire comme un groupe? Pour les questions sur la mathématique, un groupe pour les questions sur le français, un groupe comme par matière? Ou est-ce que dans mon groupe titulaire là, euh, de, de cinquième année du primaire, on met des questions sur tous les sujets euh, directement? En enfin, fait, un peu plus tard, tu vas créer un groupe seulement. Tu ne crées okay. pas de sous-groupe en fonction des matières. Non. Tu crées seulement un groupe. Je vais te montrer tout à comment créer des thèmes. Et c'est les thèmes okay. qui vont devenir les sous-groupes, les sous si tu veux. On va pouvoir créer un thème mathématique, un thème français, un thème euh, histoire, éducation, la citoyenneté. OK, donc, parfait. Super, merci. J'y arrive. Tu vas voir, Valérie, c'est une bonne question. Euh, je poursuis. C'est moi. OK. Euh, donc, en fait, la création de groupe, c'est pas très compliqué. En fait, voyez-vous, vous devez simplement créer un groupe et communiquer les coordonnées du groupe aux élèves concernés, bien évidemment. Et une fois que, par exemple, vous avez euh, édité euh, un groupe, ben, vous pouvez, euh, année après année, soit le supprimer ou changer les coordonnées comme ça et le modifier, ou, euh, ben voilà, euh, effacer un groupe, en créer des nouveaux. Et, euh, je pense que la version gratuite permet de faire 20 groupes. Alors, je ne pense pas que ce soit un problème. Euh, voilà. Alors, ce qu'on ce qu veut ici, nous, c'est que c'est bien beau d'avoir créé des groupes. Euh, je vais aller voir tout de suite euh, si j'ai des questions. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un groupe. Alors, vous voyez ce petit menu-là qui est très important. Je vais aller chercher un groupe, mon groupe du webinaire du 9 février. Et je vais aller voir les questions qui sont associées au groupe ici. Ben, voyez-vous ici, le groupe est apparu. Alors, les questions associées au groupe du webinaire, et là, je vais aller voir si j'ai des questions à valider. Alors là, je vois par exemple qu'il y a M. Amiot qui a euh, déposé une question, en fait, en lien avec euh, le thème. Là, Valérie, tu vois, là, le thème, là, il est là, là il apparaît là, Histoire du Québec et du Canada. Il est là ici en mauve, en rose, si on veut. Et là, M. Amiot a ajouté une question. Et moi, ce que je veux faire, c'est que la question n'est pas en jeu. Les élèves ne peuvent pas jouer encore avec les questions, je dois l'approuver. Ça se peut qu'il y ait des, des erreurs de français, des petits coquins qui ont décidé de faire une question inappropriée, euh, de faire une blague. Alors, moi, ça me permet de valider la question ici avant de la mettre en jeu. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder source d'énergie principale de la deuxième phase d'industrialisation. Je trouve que ça fait bien du sens. Euh, mais, par exemple, je pourrais ajouter directement euh, voyez, des petits correctifs comme ça, quelle est la source euh, d'énergie Voyez-vous, directement, je peux corriger la question, euh, sans évidemment euh, la rejeter, tout simplement, euh, voilà. Et euh, je pourrais approuver sa question avant de la mettre en jeu. Par contre, ce que je pourrais faire, je pourrais aussi rejeter la question. Et là, en rejetant la question, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une rétroaction sur sa question. En fait, je vais dire euh, « Bravo pour ta question, mais euh, je ne sais pas, il n'était pas question. » énergie au dernier cours. Exemple. Et je vais rejeter sa question avec une justification, un motif de rejet ici. Alors, je vais la rejeter comme ça. Et en fait, M. Amiot va recevoir une notification dans son Agora -cause, il va retravailler sa question de son côté. Fait que si l'enfant avait fait euh, des erreurs de français, mettons, dans sa question, puis tout ça, qu'on voudrait qu'il aille euh, corriger sa question, pas, pas, de, pas de par le contenu, là, mais par euh, la grammaire, par exemple, quelque chose comme ça, on pourrait, euh, lui, il va avoir, c'est encore là, sa question, il peut juste oui. la retravailler, c'est pas comme effacer. là. Non, puis elle peut Et okay. Puis après, ça peut nous la renvoyer pour qu'on l'approuve une fois qu'il pense que... Il a bien fait les corrections. Tout à fait. Ça va, il va encore la soumettre de nouveau et vous, vous allez pouvoir encore l'approuver. On peut faire des allers-retours comme ça longtemps. Bien évidemment, ce qu'on veut, c'est après deux fois, c'est correct. Là, ça semble rectifié deux, trois fois. Et après ça, on approuve. Une fois que c'est approuvé, euh, ben, bien évidemment, les questions seront en jeu et on va pouvoir euh, lancer une partie. Pour lancer une partie, Agoura Quiz, exige trois questions minimum dans la banque de questions en jeu. Donc voilà. Donc, voyez-vous, encore une fois, ici, j'ai le même menu qu'ici dans la colonne de gauche. Mes questions, soit que je les ajoute, je les valide ou je regarde ceux qui sont en jeu. On peut voir ici que l'onglet qui est activé, c'est les questions en jeu. Oui, Yvan, tu avais une question. Euh, oui, euh, Daniel, me demandais, euh, je lui posais posé la question dans le chat tout à l'heure, mais ce n'était pas, pas le temps de le faire. Euh, si euh, on fait donner des, des, des rétroactions positives sur une question qui était acceptée, là, je, ça, là ça semble être. Euh, sur une, sur, une, euh, sur une question qui était refusée, mais tu sais, on pourrait féliciter ou on pourrait encourager l'élève en lui donnant, je ne sais pas moi, de, quelque chose de positif aussi, là, mais euh, est-ce est que c'est possible? C'est une très bonne question. En fait, j'ai déjà envoyé le en fait, eu la même préoccupation que moi, j'ai envoyé la demande euh, aux gens d'Agora Quiz. Pour l'instant, il semble que non. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voyez les questions à valider ici pour un groupe, je vais la valider mais il n'y a rien qui se passe, je ne peux rien faire. voyez-vous. La question a été bien validée et donc la question est en jeu tout simplement. Ok, parce que c'est ça, moi c'est sûr qu'on veut toujours être constructif. Donc même si la, si la question est refusée, on va lui donner des idées pour améliorer sa question, mais si elle est acceptée, on pourrait quand même lui proposer des, des, des éléments, tu as compris oui. là, dans le fond, des éléments d'amélioration pour amener l'élève plus loin. Là, oui. Tout à fait. Euh, oui, c'est euh, une très bonne question. Il faudrait qu'ils ajoutent une section commentaires ici, quelque chose comme ça. Oui, ouais. je pense que ça ne serait pas compliqué. Je pense oui, qu'ils vont finir par le bidouiller. Là. OK, d'accord, ouais, merci. Probablement, oui. Effectivement, ils sont en bêta test. Hein, c'est la version bêta test. Donc, euh, évidemment, il y aura. on sent qu'il y a une progression dans l'application. Oui, oh, ouais, c'est ça. Bien évidemment. On, va on va être patient. Ouais. Merci. <rire> euh, donc, voilà, je peux valider les questions. Voyez-vous ici, là, je peux... Euh, euh, je peux valider les questions, je trouve que c'est très bon. Néolibéralisme, quel peuple autochtone fut mis en esclavage durant la Nouvelle-France, bon voilà, j'approuve. Et une fois que c'est approuvé, les questions sont en jeu. Et là, j'ai quand même une masse critique de questions. Et tous les élèves du groupe pourront jouer un contre un avec les questions que j'ai approuvées ici. Qui sont là, en fait. Comment ils vont jouer? Ben, c'est très simple. Ils auront à peu près la même interface qu'ici et ils vont faire jouer et on va lancer une partie. Mais je vais attendre avant de lancer une partie. Je devrais vous montrer autre chose avant. Euh, ensuite, ben, évidemment, ce qui est très important, c'est les thèmes, c'est la création de thèmes. Donc, après les groupes, après la création de groupes, là, quand vous éditez vos groupes, ce qui est vraiment important, c'est vraiment les thèmes. Donc, voyez-vous ici mes thèmes. Et les thèmes, c'est exactement ce que Valérie posait comme question tout à l'heure. Vos thèmes peuvent être français, maths, sciences, histoire, ou encore en histoire, ça peut être les périodes ou les réalités sociales. Donc, ça peut être euh, revendication nationale, ça peut être confédération, ça peut être euh, euh, période du Plessis. Donc, les thèmes, c'est vous qui décidez de quel thème vous voulez qu'il soit abordé. C'est vous qui décidez ça. La balle est de dans votre camp. Donc, vous avez tout simplement à créer votre thème et le nom du thème. Ici, vous pouvez lui accorder une couleur, etc., etc. Donc, euh, je ne sais pas je vais dire du Plessis. Euh, ouais, je suis sûr que je vais faire ça. Niveau seconde, description, euh, période entre, euh, je vais dire... Euh, voilà. Et euh, tiens, brun, parce que des fois, on va dire que c'est la grande noirceur. Et voilà. Donc, mon thème est créé avec succès. Je vais aller voir mes autres thèmes. Et voyez-vous, j'ai d'autres thèmes que je vais activer. Il faut voir ça de façon séparée. Les thèmes, c'est une chose. Mes groupes, c'est une chose. Dans quelques secondes, ce que je vais vous montrer, c'est de comment combiner les thèmes avec les groupes. C'est ça qui est important. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur. Euh, je vais aller voir mes thèmes. Euh, Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais aller voir mon groupe. Donc, je répète ici que mes groupes apparaissent. Vous, je vais aller chercher n'importe quel groupe. Je pourrais dire, par exemple, tiens, le groupe du 9 février. Je vais ajouter un thème en lien avec mon groupe. Donc, voyez-vous, ici, j'ai un thème, c'est Histoire du Québec et du Canada. Je vais l'activer. Je vais même pouvoir peut-être ajouter un des thèmes que j'ai créés. Voyez-vous, là, j'ai créé du Plessis tout à l'heure. Tu sais, je vais ajouter un thème, ce qui va permettre aux élèves de créer des questions en lien avec le thème qui est ici. Et là, le thème n'est pas activé. Et j'attire votre attention là-dessus parce qu'on peut désactiver l'ajout de questions. Là, ici, ça veut dire que les élèves peuvent ajouter les questions en lien avec ce thème-là. Et je vais mettre le thème en jeu. Ça veut dire que les parties entre les élèves vont concerner aussi du Plessis si je l'active ici. Je ne peux pas l'activer, il me faut trois questions minimum par thème pour pouvoir l'activer. Donc ici, voyez-vous, Histoire du Québec-Canada, j'ai trois questions validées, donc le thème peut être en jeu ici. Alors, et je peux permettre aux gens, donc vous, les gens du webinaire du 19 février, d'ajouter des questions. Donc, c'est très important d'activer à la fois les thèmes et euh, les groupes. C'est la combinaison des deux qui fait que, voyez-vous, gestion du groupe, j'ajoute des thèmes associés à ce groupe-là. Il faut, faut le voir comme une espèce de croisement, là, les thèmes, les groupes, et voilà. Mais je peux ajouter autant de thèmes que je veux. Je peux créer un nouveau thème, comme je peux voir, euh, par exemple, euh, tiens, je peux faire euh, la révolution tranquille, ajouter un thème, et voilà, c'est en jeu. Je vais l'activer, vous allez pouvoir jouer l'un contre l'autre. Maintenant, comment jouer? Alors, chaque élève a le bouton « Jouer » ici. Donc, euh, il y a des adversaires qui sont présents, qui se sont déjà inscrits. Vous pouvez choisir votre adversaire et jouer une partie amicale qu'on appelle. Donc, euh, ici, on peut choisir son adversaire. Si j'enlève ça ici, je peux faire une partie rapide. La partie rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais choisir un thème au hasard, mais surtout... Euh, c'est contre moi-même, c'est-à-dire je vais juste répondre moi-même à des questions. Euh, Voyez-vous. Excuse-moi, Dani, j'ai une question. juste oui, avant. Bonjour. Euh, donc, quand on était juste en arrière, là, quand tu disais « Ok, choisir un thème », tu, tu, tu mets le thème dans le groupe. Oui. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait déjà euh, 26 questions. Là, en tout cas, je ne me souviens plus, mais peu importe. Oui. Il y avait 26 questions dans le thème que tu as ajouté. J'imagine que, que c'est des questions que d'autres personnes à d'autres oui. moments donnés ont créé. Ça veut dire que les questions ne seront pas... Si je voulais que ce soit seulement mon groupe de cette année, mettons, ou mon groupe de cette classe-là avec les questions de cette classe-là, il faudrait que je crée un nouveau thème, même si c'est le même. T'sais, si je ne veux pas, admettons, mettons, j'ai les thèmes français, là, puis j'ai une ouais. classe de deuxième année, puis une classe de cinquième année, parce que peu importe. Là. Bien là, si je ne voudrais pas que mes élèves de cinquième aient les questions que les deuxièmes ont faites ou vice-versa, il faudrait que je crée deux thèmes distincts parce que sinon les questions vont se mélanger. C'est ça, exactement. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est le nom de la matière avec la classe à côté, hmm. le groupe. Donc, euh, ça veut dire que ces thèmes-là ont été créés par ce groupe bien précis en français sur tel contenu. Hmm. Vous pourriez donner un thème bien précis, euh, effectivement. Vous avez okay. tout à fait raison. Mais là... oui, autrement, les thèmes se mélangent... Euh, on peut aller ouais. avec un thème, avec un groupe, mais on peut spécifier que tel thème est associé à tel groupe, telle matière. Oui. Puis là, les élèves, quand ils rentrent dans le groupe, il y a plusieurs thèmes. Quand ils créent une question, ils doivent aller sélectionner le thème dans lequel la question va être déposée avant de faire le dépôt. Exactement. Exactement. Est-ce que nous, on peut dire euh, « non, je refuse ta question parce qu'elle n'est pas comme dans le bon thème? » Tu, sais, tu l'as mis dans X, mais elle devait être en Y. Puis là, l'enfant so peut aller changer ça? Tout à fait. Bien, on peut le mettre dans « rejeter la question ». Quand on dit « rejet, tu n'es pas dans le bon thème, il faut que tu mettes ta question dans le thème, euh, machin. » Cependant, euh, ce que je vous dirais, c'est que ce serait à vous de désactiver les thèmes que vous ne voulez pas. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Tu sais, dans le sens que si vous désactivez les thèmes, ben, l'élève ne le verra même pas à son écran parce que le thème n'est pas en jeu. Il ne pourra pas, tout simplement. Alors, euh, il ne pourra pas jouer avec ce thème-là. Oui, mais sinon, ben, je me dis, tu sais, admettons que j'ai plein de thèmes, puis que les enfants travaillent sur différents projets, puis ils veulent tous faire des choses, fait que là, on les lance. En couche je, oui. je me mets plein de scénarios dans ma tête dans vrai. lesquels ça serait possible. Fait que là, je pose des questions pour tous les scénarios possibles, puis on, on verra ce qui va se concrétiser dans le futur. Mais oui, vous avez tout à fait raison. Il faut savoir jouer à la fois avec les thèmes, puis à la fois avec ces groupes, bien évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, vraiment, là, c'est euh, ajouter une question... Euh, le thème ici avec le groupe, là, le groupe du 9 février aujourd'hui, vous n'avez pas le choix, j'ai désactivé tous les autres thèmes, je vous ai mis juste le thème de Duplessis, donc vous devez poser des questions en lien avec ce thème-là qui est Duplessis, etc. Donc euh, je vais formuler ma question et je vais l'ajouter pour que mon professeur puisse la valider par la suite. Et après ça, avec un peu de chance, ma question sera en jeu. Dernier droit avant la, la fin, bien, ce qui est intéressant ici avec euh, Agora Quiz, intéressant, euh, vous, vous en faites ce que vous voulez. Je pourrais, par exemple, prendre ce groupe-là. Euh, Voyez-vous, dans mon groupe en didactique, bien, ils ont ajouté en tout et partout 230 questions. Il y a 2108 réponses données, etc., etc. Vous avez toute une série de statistiques. Vous avez les statistiques des joueurs individuellement. Donc, tout à l'heure, je ne suis pas dans le menu, vous avez vu, il y a Compilation. Donc, voyez-vous, vous avez chacun des joueurs ici, comment ils ont performé. Donc, en termes de parties qu'ils ont jouées, donc vous fait fixer des objectifs, hein, c'est-à-dire leur demander de jouer cinq parties, combien de questions ils ont soumis qui ont été validées par l'enseignant. Voyez-vous, huit questions validées, quatre questions, etc., cinq questions validées. Je peux même y aller voir par élève ici. Bon, voyez-vous, l'élève a eu 68 de bonnes réponses. Il a rajouté quatre questions. Il a donné, il a participé à 66 réponses. Il a, il a terminé cinq parties. Puis, il y a une partie qui n'est pas terminée encore. Donc, euh, voilà. Alors, voyez-vous, il, il y a quand même euh, plusieurs possibilités. C'est à vous de voir c'est quoi vos intentions pédagogiques et de voir qu'est-ce que vous voulez faire, quels objectifs vous voulez rencontrer avec les élèves. Pour chaque groupe, quand j'active un groupe ici, admettons le groupe 20, je peux leur formuler des objectifs. C'est-à-dire que je peux leur demander, par exemple, de proposer euh, quatre questions sur le thème. Donc, euh, ici, par exemple, j'ai créé un nouvel objectif. Euh, exemple pour proposer les questions, bien, moi, je m'attends à ce que les élèves, d'ici, par exemple, le 14 février, voyez-vous, à faire avant le 14 février, je leur demande de déposer trois questions dans Gora Quiz. Vous, après ça, vous les validerez euh, comme vous voulez. Euh, je leur demande, par exemple, comme objectif de jouer... Euh, ah, tiens, on va dire euh, 10 parties avant le 18 février. Donc, créer cet objectif. Voyez-vous, il y, y a toutes sortes d'objectifs que vous faites créer, euh, donner des réponses, ben, on s'attend qu'il euh, y ait 10 bonnes réponses. Avant, par exemple, le 18 février. Avec le thème, par exemple, celui-là. Parce que j'ai activé ce thème-là avec ce groupe-là. Donc, je vais créer l'objectif par la suite. Donc, il y a moyen de créer des objectifs en fonction de chaque groupe de paramétrer tout ça. Et donc, amusez-vous et on peut voir par groupe, par exemple, des classements, euh, par exemple, l'expérience. L'expérience, c'est par le nombre de points, euh, par le nombre de questions que les élèves ont formulées. C'est un peu ça le but d'Agora Quiz. Donc, voyez-vous, Jérémy en a composé 8, Léa 6, 5, 4, 4, 4 et l'enseignant 0. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions euh, avant qu'on termine Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de stock, mais je, le but, c'était de faire un tour d'horizon, euh, un tour d'horizon des différentes fonctions. Euh. Euh, J'ai une question. Allez-y. Euh, donc, si je comprends bien, dès qu'on met en jeu... Même si le cours se termine, l'élève, avec le, le nom du groupe et le mot de passe, il peut jouer n'importe où, n'importe quand. Exactement. Ça faisait partie des caractéristiques du début. C'est que c'est en mode asynchrone. C'est-à-dire okay. que ce n'est pas en direct. L'élève, il joue ses parties. Puis après ça, les autres élèves vont jouer contre lui euh, à tout autre moment dans la semaine. OK. C'est super. Euh... J'aimerais mentionner là, avant euh, qu'on se questionne, on sait que la formation là, pour la durée là, est prévue là, est à sa fin. <rire> J'ai envoyé un, lien, un lien dans les commentaires euh, à remplir euh, pour avoir votre rétroaction. Donc, euh, on a toujours apprécié d'avoir un peu votre avis là, sur la, la présentation et, et tout ça. Là, ça nous aide à nous améliorer et à toujours être bien ciblé sur vos besoins. Donc, euh, Simplement remplir en cliquant sur le lien. On va faire de deux minutes.